Bonjour à tous Nous allons vous présenter une bande dessinée. Les enfants de la Résistance. C'est le premier tome, premières actions. Le scénariste s'appelle Vincent Dugonier. L'illustrateur s'appelle Benoît Hers. Aux éditions Le Lombard. C'est l'histoire de deux enfants, François et Eusette, qui vivent pendant la guerre. début se rendent compte de rien. Ils jouent, ils dansent, ils s'amusent. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils étaient envahis par les Allemands. Et alors, ils virent plein de gens qui, qui fuient le pays et qui, euh, qui partirent loin, loin, qui revirent plus jamais. Ils étaient surpris de les voir. Très surpris. 1, 2, 3, <coughs> une petite fille qui s'appelait Lisa, qui était abandonnée par ses parents. Je vais faire l'horreur Je vais faire Qu'est-ce qu'elle dit Je vois que c'est donc les trois enfants. Je bat trop jusqu'à la fin Et maintenant, nous allons vous lire un petit extrait de la bande dessinée. C'est parti non. Martin, le jeune éclusier, mobilisé, a été tué à la bataille de Dunkerque. Mon Dieu Un si gentil garçon Martin, je l'aimais beaucoup. Ça va François Je jouais, je pêchais souvent dans ces écluses. Il y avait aussi des tournées d'entretien, des promenades qui m'entraînaient dans un univers secret rempli de mystères. En tout cas, les Allemands vont regretter. Joseph, l'éclusier, retraité, est mort lui aussi il y a 15 jours. Il n'y a donc plus personne pour assurer les travaux de matin sur le canal. François François, reviens On ne quitte pas la table ainsi. Laisse, il est triste. J'ai oublié à quel point il était attaché à Martin. La peine d'avoir perdu un ami, mais la joie d'avoir enfin l'occasion de nuire aux Allemands. La guerre me faisait ressentir des émotions très puissantes et souvent contradictoires. Et ce n'était qu'un début. Euseb, Euseb Ce cher François, bien pressé, tu as toutes les vacances devant toi, tu attendras bien à la fin du repas. Oh, excusez-moi monsieur Marnier. Presque fini Euseb, on ne crie pas à table. Raconte, qu'est-ce qui se passe Viens vite Attends, je n'arrive pas à te suivre. Mais c'est quoi ce coin On n'est jamais venu là. On approche. Il y a un passage dans les ronces ici. Mais quoi à la fin Comment connais-tu tout ça Aïe C'est là. C'est le connecteur des drains qui assèche tout le flanc de la colline. Et si je ferme cette vanne, toute l'eau des dernières pluies va stagner dans les terres. Très mauvais ça. Clou le capteur a été placé lors des travaux de creusement pour prévenir les glissements des trains vers les canals. Et ça, les Allemands l'ignorent. Hé, hey, mais attends, réfléchis, réfléchis avant d'agir. J'ai beaucoup aimé quand les trois enfants, euh, le fait que les trois enfants se battent jusqu'à la fin pour que la, la guerre se finisse. Non, moi je ai bien aimé parce que quand ils ont adopté euh, Lisa. J'ai beaucoup aimé euh, aussi euh, le tout le suspense tout le long du livre. On vous le conseille fortement. Très fortement. Il est au CDI à Sargumine au Collège Fuller.